Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration, à savoir ici le, les petits effets de cercle avec un petit personnage dedans. Et puis un autre tuto sur ici la création donc du texte, qui est vraiment, vraiment bien parce que lorsque par exemple je, ici j'ai mon petit texte, si je double-clic et que je veux par exemple mettre, euh, donc, l'eau, et bien on s'aperçoit que l'effet est gardé, puis les lettres continuent à se chevaucher, voilà. Effet très pratique lié donc à la nouvelle version d'Inkscape, à savoir la 1.0 bêta 2. Allez, nous allons tout de suite faire un nouveau document, fichier nouveau. Nous allons importer notre modèle, fichier importé. Alors le modèle, il est là, non c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouvrir. « Incorporer ». Voilà, on va le mettre ici. On va double-cliquer ici sur le calque. Alors, si vous n'avez pas la fenêtre des calques ouverts, il faut aller l'ouvrir. Donc, « Calque ouvrir » ici. Enfin, on appuie sur « Calque euh, ». On a par défaut donc un calque. On va double-cliquer, on va l'appeler « Modèle ». Alors, « Modèle ». J'appuie sur « Entrée » pour valider. On le verrouille. On va cliquer ici sur le petit « Plus » de façon à créer un nouveau calque qu'on va appeler « Illus ». On fait « Ajouter ». Alors pour zoomer, je clique sur la molette de ma souris. Là on va créer donc un petit cercle. Alors c'est facile, il faut cliquer là-dessus pour créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc le raccourci CF5. Je me mets à peu près au milieu là. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et sur SHIFT de façon à augmenter notre cercle par rapport à son centre. Voilà, on le place à peu près comme ceci. Euh, on va diminuer la l'alpha ou l'opacité de ce calque. Donc je clique dessus. Et dans Opacité on met à peu près à 50% quoi, voilà. Donc je sélectionne ma flèche noire, je sélectionne mon cercle, j'essaye de le placer correctement, donc je clique sur mon cercle et je glisse. Voilà, comme ceci. Euh, je vais lui mettre un contour rouge. Donc pour mettre le contour, j'appuie sur Shift et sur la couleur rouge. Et on va enlever le fond, donc pour enlever le fond on clique sur la croix. Alors je vais vous montrer une autre façon pour enlever le fond. Donc on clique ici pour faire apparaître la fenêtre Fond et contour. On va dans Fond et on clique sur la croix. Et pour avoir un contour, il suffit tout simplement de cliquer, vous voyez, sur le petit carré là, euh, et puis de choisir la couleur. Alors le plus facile pour choisir la couleur, c'est d'aller sur la roue là. Et à ce moment-là, je vais fermer ça. On a ici un petit triangle avec une roue chromatique. On a un petit rond blanc qu'on l'on peut déplacer. Et on a ici une petite ligne blanche sur laquelle on peut venir cliquer et glisser de façon à tourner et à choisir la couleur. Voilà pour le petit rappel. Euh, on va double cliquer, euh, excusez-moi, on va dupliquer donc pour dupliquer cet objet -là, le cercle, il suffit d'aller ici, ou de faire CTRL D, ou aller dans édition dupliquer comme d'habitude. On va agrandir notre cercle, alors pour cela on a les petites flèches de redimensionnement, donc je clique ici sur la flèche comme tout à l'heure, on va appuyer sur CTRL et sur SHIFT, de façon à augmenter, voilà, comme ceci. On le place, voilà, à cet endroit-là. On va venir maintenant créer euh, les couleurs de nos cercles. Alors pour cela, il va falloir à nouveau afficher la fenêtre des calques, venir cliquer sur notre modèle, et augmenter ici l'opacité à 100%. Voilà. Donc on va sélectionner notre cercle ici. Avec l'outil pipette, on va venir récupérer euh, la, couleur, euh, la couleur orange claire ici. Donc on peut zoomer pour choisir cette couleur orange claire. Voilà, je dézoome. Alors on va appliquer un dégradé radial. Alors pour appliquer un dé dégradé radial, pardon, <rire> il suffit de cliquer là-dessus. Voilà. Alors là je me suis trompé, j'ai appliqué le dégradé radial sur le contour. C'est pas du tout ce que je veux. Donc on fait CTRL Z. On clique sur le fond et on clique sur dégradé radial. Donc le dégradé radial, il va de l'orange vers l'orange avec une opacité à zéro. Donc nous ce qu'on veut c'est la couleur, vous voyez la couleur ici. Donc pour cela rien de plus simple, je clique ici sur le petit cercle qui devient bleu. Et je vais récupérer la couleur en cliquant là-dessus. Voilà, j'ai mon dégradé. Alors il n'est pas exactement comme celui-là, mais on va rajouter... Un petit taquet de couleurs donc on clique sur l'outil dégradé le raccourci c'est G. on clique là dessus où il y a le raccourci ctrl f1 mais c'est un peu un peu compliqué on se met vous voyez sur la petite ligne bleue à ce moment là il y a un petit plus qui apparaît et on va rajouter en double cliquant un taquet de couleurs donc je double clique vous voyez j'ai un petit losange qui a été créé et ce petit losange je veux qu'il ait la même couleur qu'ici alors ce que je peux faire ben, je peux venir cliquer ici sur le petit carré je vais faire édition euh, pardon CTRL-C pour copier, je vais cliquer sur le petit losange et je fais CTRL-V, et ça marche pas, bon c'est pas grave, donc je clique sur le petit carré, euh, c'est peut-être lié à la nouvelle version d'Inkscape. ça, je clique ici sur la couleur, je fais un clic droit, copier, je clique sur mon losange, je me mets ici vous voyez, et je fais contre, euh, clic droit coller, voilà ça fonctionne, euh, je vais projeter cet objet à l'arrière la, à plan, alors pour le projeter à l'arrière-plan, c'est ici. Ou je peux juste le défendre, le descendre d'un niveau en cliquant là-dessus. Voilà. Euh, je vais supprimer le contour. Alors on a vu que pour supprimer le contour, ben, je peux venir cliquer ici sur contour et sur la croix. Ou alors appuyer sur shift et sur la croix. Euh, ce que j'aurais dû faire aussi, c'est mettre la, le cercle avec la couleur euh, noire. J'ai mis vais une couleur noire... Euh, alors en principe, on va essayer de mettre la bonne couleur. Allez hop, je déplace. Alors je vais sélectionner mon cercle, là je vais le couper, édition, couper. Je vais sélectionner mon cercle et je vais lui mettre la bonne couleur. Donc pour cela, j'utilise l'outil pipette, je clique là-dessus. Voilà, et maintenant j'ai la bonne couleur noire. Je vais supprimer le contour, donc j'appuie sur Shift et sur la croix. Je vais dans édition, coller sur place pour recoller mon cercle avec le bon dégradé radial. Et je vais le déplacer vers l'arrière. Voilà. Alors maintenant, rien de plus simple. On va dupliquer notre cercle, donc CTRL D, qui vient se placer devant. On va l'agrandir en cliquant donc sur la flèche, sur CTRL et SHIFT. Vous voyez, hop. Et si je relâche, ah j'ai une petite erreur. En fait, ici j'aurais dû cocher euh, cette petite case. Donc on revient en arrière, CTRL-Z, j'oublie pas de cocher ça de façon à ce que le dégradé suive l'agrandissement de mon cercle. Donc je clique sur la flèche, CTRL-SHIFT, et je relâche. À ce moment-là, c'est impeccable. Le dégradé a bien suivi. Et je place ça à l'arrière. Alors soit j'utilise le, euh, le patch down de mon clavier, ou alors je clique là-dessus. Il nous reste un dernier cercle à faire. Donc CTRL-D, je clique là-dessus, je déplace, j'agrandis, je mets à l'arrière. Voilà. Je vais récupérer ici la couleur de contour. Donc j'appuie sur F7 pour avoir l'outil pipette. J'appuie sur Shift, ce qui me permet d'appliquer donc la couleur à mon contour. Hop, et voilà. Donc on a ainsi réalisé nos petits cercles. On va maintenant faire donc très simplement le dégradé de fond avec l'outil créer des rectangles et des carrés. Je vais faire un petit rectangle. Je vais utiliser... Donc le même dégradé euh, que pour les, les cercles. Donc je clique là-dessus et en fait je vois que j'ai mon petit dégradé qui est là. Donc je clique sur mon dégradé. Euh, je vais agrandir ce cercle aux bonnes dimensions, à savoir 1920 par 1080. Alors 1080, voilà. Alors c'était pas en millim millimètres mais en pixels. Donc je recommence 1920. ...pixel, je vais bien l'aligner par rapport à mon cercle ici, donc je sélectionne mon rectangle, j'appuie sur shift, je sélectionne mon cercle, je vais cliquer sur aligner distribuer, donc le dernier c'est bien le petit cercle noir, donc je clique sur aligner verticalement et horizontalement, je clique à côté pour tout désélectionner, je reclique sur mon rectangle que j'avais placé à l'arrière plan, comme ceci. Euh, je supprime le contour en appuyant sur shift et sur la croix. Je vais bien mettre euh, mon dégradé donc à la verticale donc je clique sur ici créer éditer des dégradés donc je clique en haut, je clique, je glisse en appuyant sur contrôle. C'était l'inverse plutôt donc je clique en bas et je glisse vers le haut. Voilà. Euh, tout, tout, tout, tout. Alors plusieurs méthodes, soit je clique ici sur le petit losange et je le déplace vers le bas. Ouais, on peut faire comme ça. Ou alors, CTRL Z, je clique ici sur le petit carré et je déplace vers le bas. Je dézoome. Voilà, deux possibilités. On va maintenant euh, importer notre petit personnage qu'on mettra dans le cercle. Alors le petit personnage sera un fichier SVG à euh, en bas de la vidéo, qui sera intégré en bas de la vidéo. Alors je vais le récupérer, il est là. Voilà, je le copie et je vais le coller sur mon document. Alors je vais le placer à peu près comme ceci. Et là on va utiliser la fonction découpe. Alors pour cela, on va cliquer, vous voyez, sur le petit cercle noir, on va le dupliquer. Donc on commence à connaître, c'est « Ctrl D ». Donc il vient se placer devant tous mes objets. Je sélectionne euh, mon petit personnage, j'appuie sur « Shift », je sélectionne mon cercle. Mais avant, hop, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû convertir mon cercle en chemin. Donc pour cela, je vais cliquer là-dessus, et je vais cliquer sur ce petit picto. Le raccourci c'est Ctrl C », donc ça convertit l'objet « cercle en chemin ». Hop, à ce moment-là, on voit les petits nœuds, les quatre petits nœuds. Je reclique maintenant sur mon outil flèche noire. J'appuie sur Shift, je sélectionne mon petit personnage, je fais un clic droit. Et je vais créer, euh, créer une découpe en cliquant sur « Définir une découpe ». J'aurais pu aller dans euh, « Objet »,« Découpe »,« Définir une découpe ». Voilà. Alors là, c'est parfait, sauf que on voit pas le haut du visage. Bah, ce n'est pas très compliqué. Il suffit donc d'appuyer maintenant sur l'outil « Éditer les nœuds » et de cliquer là-dessus. Ce qui permet d'avoir ici la découpe en vert et d'avoir ici les, les petits nœuds de ma découpe. Donc on clique ici sur le nœud et on le déplace vers le haut. Et là, comme par magie, je vois la tête de mon personnage. En cliquant ici sur les poignets, je vais pouvoir agrandir la zone où on va, où on va pouvoir voir notre personnage. Voilà. Alors l'avantage, c'est que maintenant, mon petit personnage, je vais pouvoir, si je double-clique, je vais pouvoir rentrer dans le groupe. Alors, pour que ce soit plus clair, on va utiliser ici la fenêtre objet. Donc là, j'ai mon objet, vous voyez, il est ici. Il s'appelle G2550. Là, c'est le petit picto de, de la découpe. Et si je me mets à l'intérieur, alors, tac, tac, c'est pas celui-là. Oui, il faut cliquer sur la petite flèche, pardon, et se mettre à l'intérieur. À ce moment-là, on rentre, et on a donc notre petit personnage et les différents éléments de notre personnage. Alors, moi... Je vais euh, grouper mon personnage. Alors je vais faire CTRL A de façon à sélectionner tous les éléments de mon personnage. Et je vais grouper en cliquant là-dessus. Voilà. Et maintenant, si je déplace mon personnage dans ma découpe, en fait, on s'aperçoit que on peut le déplacer facilement et que les zones ici qui sont euh, dans la découpe, en fait, restent bien euh, invisibles, si je puis dire. Voilà, une dernière chose, on va euh, ajuster correctement la page à notre objet ici. Donc je vais cliquer sur euh, les paramètres du document, les préférences du document. Je vais cliquer sur « Redimensionner la page au contenu » et je fais « Ajuster la page à la sélection » en cliquant là-dessus. J'oublie pas d'enregistrer, « Fichier »,« Enregistrer » et je vais l'appeler euh, « Cartoon ». Voilà, j'enregistre. Donc, Dans le prochain tuto, nous allons voir comment euh, créer le texte. Merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.